Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. Si je vous dis House of Cards, je suis quasiment certain que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est un Frank Underwood détestable et manipulateur accompagné de ses nombreuses punchlines balancées en face caméra. Bon alors, on est d'accord, hein, ça ne déborde pas d'originalité. Briser le quatrième mur dans une série, on a déjà vu ça, a commencé par la version originale anglaise de House of Cards datant du début des années 90. Mais il faut quand même avouer que ce gimmick fonctionne encore aujourd'hui particulièrement bien. Et si on ajoute à cela un Kevin Spacey au top de sa forme ainsi que le scénario passionnant de Beau Willimon, pouf ultra combo ça nous donne une première production Netflix d'excellente facture. A tel point que pour beaucoup, House of Cards est apparu à la diffusion de sa première saison le 1er février 2013 comme l'œuvre de la renaissance de la série politique. La personne que vous voyez en ce moment à travers vos écrans et que j'ai eu la chance d'interviewer, oui, c'est Marjolaine Boutet. Bonjour Salut <rire> Alors Marjolaine est chercheuse à l'université de Picardie et sa spécialité devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc, euh, bonjour, je suis Marjolaine Boutet et je suis historienne des séries télévisées. J'ai écrit deux articles sur euh, le président dans les séries télé ou les séries politiques de façon générale. Deux articles que je vous invite d'ailleurs à lire car c'est très intéressant et qui, vous allez le voir, m'ont particulièrement aidé pour l'écriture de cette vidéo étant donné le thème de cette dernière. Du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de politique ou plus précisément de séries politiques américaines, à commencer bien entendu par savoir ce que c'est, quels en sont les codes à travers le prisme de House of Cards, la série ayant présupposément relancé le genre il y a maintenant quelques années. Bref, un programme pour le moins chargé que nous allons développer dans ce nouvel épisode de pilote. ce qui est super pratique avec Frank Underwood, le personnage principal de House of Cards, c'est qu'on est prévenu dès le départ. Dès l'ouverture du premier épisode, on devine assez facilement que ce type-là n'est pas forcément des plus sympathiques. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, rien de transcendant ici, le coup de l'anti-héros, on me connaît quand même vachement bien quand on est sériephile. Sauf que là, il y a quand même un détail qui devrait titiller votre attention. En effet, au fur et à mesure de ce premier épisode, on se rend rapidement compte que notre anti-héros convoite le plus haut poste de la politique américaine, celui évidemment de président of the United States of America. Get out of here. Nous avons donc ici un personnage fourbe et calculateur, pour ne pas dire violent, dont le principal objectif est de devenir représentant de toute une nation. Go home to mommy. Le tout dans un environnement que l'on pourrait qualifier de crédible. Et oui, j'ai changé de décor. Un environnement crédible dans le sens où beaucoup d'éléments de la série font directement référence à ce que l'on connaît aujourd'hui de la politique américaine réelle. Comme le fait que l'intrigue se passe en grande partie à la Maison Blanche, ou en tout cas au sein d'une institution officielle, que tout un tas de personnages occupent tout un tas de postes qui existent vraiment, et que notre personnage principal fasse partie du clan démocrate qui, en plus de vraiment exister, était au pouvoir au moment de la diffusion des premiers épisodes de la série. Obama. Donc, Frank Underwood apparaît vraiment comme un anti euh, un anti Obama. On a euh, ce président qui contrôle parfaitement son image, qui est euh parfait en tout cas pour le public démocrate, progressiste, américain. Et là, on propose euh, une version euh, extrêmement noire euh, de ce qu'est la politique, un politicien corrompu. Bref, du coup là, deux solutions s'offrent à nous. Soit on considère que la série s'inscrit dans un registre purement fictionnel, que tout ce que je viens de vous dire n'est que le fruit du hasard ou au mieux du manque d'inspiration d'un scénariste mal réveillé, théorie à laquelle je n'adhère évidemment pas du tout, et heureusement sinon je pourrais arrêter la vidéo ici. Soit on considère que tout ceci a du sens, et dans ce cas-là, on peut supposer que ce que nous raconte House of Cards s'intègre dans quelque chose qui pourrait plus ou moins directement faire écho à ce qui se passe réellement à la Maison Blanche. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que ce qui se passe dans House of Cards est vrai. Hein. Loin de là. Non, House of Cards ne montre pas exactement comment ça se passe. Hein. C'est extrêmement euh, romancé, euh, dramatisé. Voilà, non, je dis simplement qu'en plaçant son intrigue dans un des bâtiments les plus importants de la politique fédérale des US et en s'efforçant d'empiler les effets de réel, la série cherche à nous faire comprendre que ces personnages vont évoluer dans un environnement réaliste et contemporain de la politique états-unienne. C'est une réflexion plus sur euh, l'image, le contrôle de son image euh, par les hommes politiques. Ça dit des choses sur le rapport au temps et notamment l'évolution du journalisme avec euh, ce personnage de Zoé euh, dans la première saison, qui est euh, dans le scoop immédiat et qui dit des tas de choses sur l'évolution du journalisme aujourd'hui et la façon dont euh, les hommes politiques peuvent manipuler les médias parce qu'il n'y a, a plus ce recul et encore une fois aujourd'hui, tout ce que fait Trump avec Twitter, le scandale autour de BuzzFeed, les fake news, les informations non vérifiées, tout ça est déjà finalement en germe dans House of Cards. C'est vrai que c'est bien House of Cards, malgré le fait que la série d'origine vienne d'un autre continent et d'une autre époque, celle de la fin de l'Air Thatcher au début des années 90. Non Non la version américaine tente avec un certain succès de replacer son sujet dans un contexte très actuel. Motivé par un personnage principal tout aussi cynique que passionnant, cherchant à atteindre les sommets du pouvoir quels qu'en soient les moyens, le tout dans un enrobage très agréable à regarder impulsé par un David Fincher toujours aussi talentueux. Bref, en plus d'être beau, c'est intelligent profond et brillant. Ce qui fait quand même beaucoup d'adjectifs pour dire la même chose, ceci dit, je me pose une question. Non, parce que depuis le départ je vous parle de série politique, mais en quoi pouvons-nous affirmer que House of Cards est une série politique Alors je vous l'accorde, hein, c'est peut-être un peu con comme question, mais d'une, bah je me la pose quand même. Et de l'autre, je trouve que House of Cards, de par son succès et son rangement dans la case politique, est un bon point de départ pour se demander justement ce que c'est qu'une série politique. Est-ce qu'il suffit de placer une intrigue dans un cadre politique réaliste Auquel cas doit-on placer Spin City, un très bon sitcom avec Michael G. Fox, se passant dans les couloirs de New York, dans la même case que House of Cards Tu sais bien que cette ville produit davantage de détritus que n'importe quelle ville au monde. Ah bon, on est numéro 1 Ou encore, doit-on bouger dans cette même case, Battlestar Galactica, la meilleure série SF de l'histoire des séries SF, soulevant beaucoup de questions tout aussi intéressantes et politiques que House of Cards, au même titre d'ailleurs que tout un tas d'autres séries absolument essentielles dont la liste parfaitement non exhaustive m'empêche de toutes les citer. Question à laquelle on n'aura probablement jamais de réponse exacte, mais dont on peut quand même se rapprocher en se penchant sur une autre œuvre faisant référence il y a encore quelques années. The West Wing. Bon, maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça a un peu vieilli. Bref, The West Wing, ou à la Maison Blanche pour sa version française, dont le premier épisode est diffusé sur NBC en fin 99 est considérée comme la première série à proprement parler politique. Alors la série politique, c'est un des genres les plus récents euh, des séries américaines. En fait, ça arrive très très tard euh, par rapport aux séries policières, aux séries historiques ou même aux séries médicales, à la toute fin des années 90, ce moment où les hommes politiques deviennent les personnages principaux de séries. Jusque là, on les voyait de très très loin. Euh, c'était à la limite des personnages secondaires, toujours à l'échelon local. I don't have any to that. Un retard assez curieux, me direz-vous, mais qui finalement s'explique assez logiquement par plusieurs facteurs, à commencer par le caractère même de la production sérielle. Faire une série, c'est avant toute chose développer des personnages suffisamment profonds et intéressants pour les intégrer dans une œuvre qui va potentiellement durer plusieurs dizaines d'heures, durant lesquelles les scénaristes vont pouvoir se pencher sur le quotidien, voire même l'intimité de leurs protagonistes. Sauf que là, on parle de politique. Ce qui change quand même pas mal la donne. Et pour les networks américains, les chaînes hertziennes dépendantes de la publicité, il était préférable de ne froisser aucun gros lobby en restant sur des thématiques beaucoup moins clivantes que la politique, et encore moins que la vie privée même fantasmée des personnes censées représenter le pouvoir. If our ce qui fait que les hommes politiques vont pouvoir devenir des personnages de série, euh, c'est en fait... Que eux mêmes vont commencer à se mettre en scène dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle la pipolisation de la vie politique. Les hommes politiques et surtout les présidents des États-Unis étaient des personnages de cinéma euh, très connus, avec deux figures, Lincoln et puis Kennedy évidemment, pour que... Euh, en gros, l'homme politique rétrécit suffisamment pour entrer dans un écran de télé. Il faut attendre euh, vraiment Bill Clinton, qui d'abord met en scène euh, beaucoup plus que ses prédécesseurs sa cellule familiale, et puis ensuite qui est éclaboussé par le scandale Lewinsky. I misled people, including even my wife. Cette mise en scène, en fait, de la vie politique et les scandales qui l'accompagnent, rendent les hommes politiques suffisamment humains pour les faire descendre des portraits officiels et des piédestals et en faire des héros du quotidien. C'est donc dans ce contexte assez particulier, à un moment où le président américain était au plus bas dans la tête de ses concitoyens, on s'en rend pas vraiment compte en France mais un scandale sexuel aux états unis ça peut avoir des conséquences dramatiques. Bref, c'est donc dans ce contexte pas cool du tout que Aaron Sorkin arrive à convaincre NBC de diffuser une série mettant en scène un président américain démocrate qu'il considère parfait. Et en effet, Josh Barclay, joué par Martin Sheen, est un peu la caricature du président démocrate de rêve, sachant à la fois se montrer bon, à l'écoute, progressiste sur de nombreuses questions sociales, et son poste de leader ne l'empêche pas d'être profondément humain. Il reste plus que la connexion internet et le petit déjoli, quoi. Mais ce qui est intéressant dans The West Wing, ce n'est pas tant la sympathie de son personnage principal que les thématiques abordées dans la série dans son ensemble, bien que ça fasse toujours plaisir de voir un leader politique prendre la défense de la veuve et de l'orphelin, surtout en ce moment. Uh, said, uh... Et selon moi, on peut les diviser en deux. D'un côté, comme je le disais, Sorkin met en scène un président démocrate parfait. Du coup, il est possible de lire The West Wing comme une sorte de pamphlet politique orienté qui se vérifie par les choix que prend Barclay, comme le droit à l'avortement ou le droit des homosexuels, entre autres, qui font opposition à une ligne plus conservatrice généralement défendu par le parti adverse des républicains. Je vais vous donner un exemple assez parlant. Le 11 septembre 2001, il s'est passé ça. Des attentats terroristes catastrophiques qui ont profondément marqué l'esprit du monde entier et particulièrement, vous vous en doutez, celui des Américains. Oh my oh God, one. Et bien quelques semaines après les événements, et quelques jours seulement avant la reprise de la troisième saison de la série, à une période où les télé américaines et le gouvernement n'avaient que le mot « guerre à la bouche » sans aucun jeu de mots. Sorkin et son équipe ont décidé de diffuser un épisode spécial portant le nom de Isaac et Ismaël en réponse aux attaques, non pas pour appuyer le sentiment de vengeance que connaissait le pays à cette époque-là, mais pour parler de la peur. Une thématique à l'extrême opposée de la doxa du moment aux Etats-Unis. It's not uncommon for Arab Americans to be the first suspected when that sort of thing happens. I imagine why. Mais à côté de ça, une autre lecture qui se substitue pas à la première est possible. Malgré l'orientation certaine de la série, The West Wing dessine au fur et à mesure de ses épisodes une véritable œuvre éducative, avec une volonté de montrer aux téléspectateurs le fonctionnement de l'exercice du pouvoir fédéral au sein de la Maison Blanche. Une lecture d'autant plus crédible que Sorkin s'est entouré d'anciens proches du président Clinton pour écrire sa série. Bref, là, ça veut dire que… D'une, vous avez cette saison d'une super série de ouf dont vous ignorez peut-être l'existence à rattraper, en compagnie bien évidemment de la personne de votre choix, et quand bien même si vous êtes seul, je vous laisse mon numéro de téléphone perso en description, on pourra éventuellement s'arranger. Ce qui bien entendu est complètement faux. De deux, on a maintenant un point de comparaison, ce qui va nous permettre de confronter nos deux œuvres. Alors on va commencer par ce qui semble être le plus évident, l'image du président que les deux séries nous renvoient, avec d'un côté le président Bartlett montré comme exemplaire, dévoué au peuple qu'il représente, et de l'autre un Frank Underwood calculateur, carriériste et manipulateur, qui n'est certes pas président au début de House of Cards, mais ce dernier affiche ouvertement aux téléspectateurs sa volonté de le devenir. Ce qui nous amène à notre deuxième point de comparaison. La politique. Car oui, c'est bien de ça dont on parle depuis le début, une série politique doit avant tout parler de politique, ça semble relativement con comme affirmation mais c'est quand même la base, et pour moi c'est bien ici que les deux séries se distinguent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, The West Wing met en scène un président qui applique selon la vision de son showrunner une politique démocrate idéale. Mais ce qui est important de préciser, c'est que Josh Barclett n'est pas le seul personnage important de la série. En effet, elle intègre aussi et surtout son équipe de collaborateurs. La narration de chaque épisode se concentrera alors sur les relations et les différents débats d'idées que les personnages entretiennent, afin qu'ils puissent trouver ensemble la meilleure solution possible à une problématique politique. House of Cards pour le coup c'est pas du tout ça. Car si The West Wing peut être considéré comme une œuvre engagée, alors l'orientation politique de Frank Underwood semble tout de suite vachement moins évidente. Ici la narration est bien plus centrée sur le personnage de Frank. L'intérêt de la série est donc moins sur les thématiques qu'elle développe que sur la carrière d'un homme prêt à tout pour gravir les échelons au sein du parti démocrate. D'ailleurs à ce propos il aurait pu être du côté républicain que ça aurait pas changé grand chose. Car les décisions politiques qu'il prend ne sont pas destinées à servir une idée ou une grande cause, mais sa propre carrière. La politique et les institutions ne deviennent alors plus que de simples prétextes, des éléments de décor qui pourraient tout aussi bien devenir un poste de police ou une multinationale. On est aussi dans deux époques et dans deux modèles de séries très différents. The West Wing, pour moi c'est la dernière grande série des années 90. C'est ce modèle donc, du semi-feuilletonnant, la série emblématique de ça c'est Urgence donc une série chorale avec énormément de, de personnages qui ont à peu près tous la même importance, qui sont écrites quasiment de semaine en semaine et qui sont en très forte résonance avec l'actualité. House of Cards, c'est le modèle de la série du câble où on vend de la qualité des super acteurs qui sont déjà très connus, un super réalisateur qui est déjà très connu. On est dans quelque chose qui est écrit d'un coup, tournée et réalisée d'un coup. Donc on est entre la série et le très long métrage. Si ces deux séries ne nous ont pas vraiment donné la possibilité de définir ce qu'est une série politique, elles auront au moins permis de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Notre façon de raconter des histoires a sacrément changé et cette tendance se vérifie aussi sur les séries politiques. Alors bien évidemment, et comme j'ai essayé de vous le faire comprendre tout au long de cet épisode, aucune de ces deux séries, malgré leurs différences narratives, ne reflète plus la réalité que l'autre. Ceci étant dit, les deux œuvres nous offrent une vision de l'exercice politique radicalement différente. Là où The West Wing nous offrait une image positive et pleine de bonne volonté du pouvoir, House of Cards et son succès témoignent d'une certaine désillusion du public vis-à-vis -vis des institutions en reflétant une société américaine en crise, qu'elle soit économique, politique ou même identitaire. Et c'est pas lui ni son élection qui me fera penser le contraire. Ce qui nous donne quand même là une fin d'épisode pour le moins déprimante, et j'en suis profondément désolé. Voilà. Bon bah vous pouvez vous abonner, partager l'épisode... C'était une blague. Maman, pardon, excuse-moi.